Bonne chance, bonne chance, bonne chance, bonne chance, bonne chance, bonne chance, bonne rendez-vous, oyo Bossibo mesana avec mon frère Kashisha à partir d'Allemagne. Toi patron Abinon en tout cas, oyo et Talibongo, Balantande, beau. nakat Nabiso, je crois que bas si je la rebelle. déjà beau si découvert déjà bas je vais bélé bélé bélé. Et là encore une fois là, rendez la rendez-vous Nabiso, tout écoutes Abinon beau le bon frère Kashisha Beau te frère Alimia, miam beau te bande Kovalandi. Besoin Nabiso, Besika Nyonsa, besoin rendez-vous Nabiso hebdomadaire. Toi y'a vraiment malgré occupation comme as signé, en abîmant, tu as dit qu'on t'en abîme chaque semaine, chaque week-end, ou plutôt chaque mercredi, pour nous partager Nabino vraiment voilà. merci beaucoup pour la disponibilité à moi Moko. Merci. Effectivement, je crois qu'ils enlivent vraiment, a la facilité. Je crois que tout ça là toujours fort pour qu'on l'affaire, pour qu'on partage Tout tous les mercredis, mais ceux qui ont raté, peut-être mercredi. Bon, on va a pour technique, mais à moi Mingi, Je dis en tout cas que me tout ça là toujours fort. Je crois que voilà, c'est un peu moins difficile, mais comme tout ça on a pour Nabino, tout ça là toujours fort, coquille, donc, a partager un moment agréable édifié à partir donc partout à travers l'Europe alors si je, je vous en tout cas serviteur de Dieu euh, thème de malgré ma dénonciation malgré raconte, donc de Dieu mais tout a coup, remarque, basali, toujours, quoi, continue, quoi, ça, vous que toujours qu'on continue, pourquoi qu'il que de Bazali, toujours qu'on à exercer, moussa, la, bongu, yama, bè, à travers le Bango, le Bango, le Bango, le Bango, Comment est-ce qu'il a le de Dieu, Bazali toujours qu'on exercer Bango, le travers à travers le Bango, on peut analyser encore une fois la carte avec le frère Kachicha on peut en tout cas, moi, l'élément bah, et puis moi, on puisse également la solution parce que nous là, on ça Oyo, tout ça, on sache la chose qui va te bien et puis, on sache la chose qui va on sache la chose qui dénoncer on peut encore comprendre bah, Néonabiso yeah. Oyo, on peut peut-être dans Kinshasa Afrique, parce que on peut être c'est un peu moins difficile par rapport à moi, on a la porte parce que on a tout seul, on peut passer on a la communauté, même à Wannapoto et si on a Oyo tout a de situation, mais aussi, malgré que que malgré tout cela, toujours continuer. Frère Kachin, vous avez dit que vous que vous avez dit que vous que et euh, Nzambe a permis à ça Salango Boye. Pourquoi Puisque je ne crois pas que le message est à la je ne pense pas. Il y a un pendant que moment Youtube, il y a un message évangélique de Il Chaque façon dont il message est message que message pour nous, de façon changer façon de vivre message loyauté pour nous on a plan moko boye que non tout ça l'église moko boye to ko benda non non c'est pas ça mais tout ça quoi on message pour nous on a qu'au sauver ne puisse que mutumoko et je vais profiter pour nous que merci nanzambe d'abord ndenge a permettant qui donc donc la collaboration on a fait à limia puisque depuis que tout ça donc collaboration oyo personnellement nous on a feedback et belle au ça pour nous on a que nous musa tout ça là et nous qu'on a déserté alors n'aibiki que un grand nombre à bateau comprennent toujours la moitié retard mais on dans quand comprendre je rends grâce à Dieu et dit qu 2017, que de façon que Yeshua donc le donc le chemin donc, la vérité et la vie ce to like merci vraiment pour na merci Merci, euh, merci à tout à Kashisha. Mais avant de tout, comme d'habitude. Tout ce qui est émission, comme Papa, tu sur le passé. Je suis un peu comme ça. Je suis tout ce qui m'a solon to to to euh, à tout ce qui foyer en tout ce qui consacré moment où afin que nous quelque chose, Seigneur. Depuis les temps anciens, Yahweh, tu passais toujours par les hommes pour parler, mon Dieu. Il y a une commission pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, il y a on a dit que il y a confusion na mitou, même à parole même na compréhension on a li, réellement est contraire à esprit na yo. Ok, vous sala que vous ne comprendre ma cambo, que vous ne toujours, vous ne toujours, vous ne savez pas toujours, vous ne savez pas toujours, vous on a pas, vous ne savez na, wo, mo, mo, mo kons, na mo je suis en commission pour la question na, ye, na ba, ba réponse sa, na participation y a, y a y na par rapport à l'émission. Oh, Temps par, par ton esprit afin que philosophie na et le baptême, mais que ta parole seule puisse également nous parler au nom de Yeshua, Nous avons aussi prier Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Merci en tout cas pour la prière, frère Kashisha. Il yeah, y a les donc nous avons a introduction, à en tout cas, sur la euh, bah, faux de Dieu, il à détruire bah, les malgré la bah, dénonciation, malgré oh, nous, ça, les presque tous les jours, mais bah, toujours, on continue, bah, y a, là, toujours continués, bah, bah, ils toujours là, ils tout toujours là, ils sont toujours toujours alors, frère Kachicha, je, je vais que je peut-être la réponse, parce que vous parlez de faux fausse de Dieu. Quand on parle de faux fausse de Dieu, il y a aussi des vrais. il y a même à la question de d'abord la parce que confusion dans la place parce a que la une est vraiment très pertinente Quand de Dieu n'a apporté bonne Jésus Christ apporté des biblique mais comment est-ce que entre temps faux alors comment est-ce qu'on peut maintenant dire qu qui est vraiment faux et qui est vrai pour on au fond avoir tout sujet Merci frère euh, réellement pour la question au euh, Tuni. La question est capitale puisque nous avons des base, n'est-ce pas Il y a ma ouais. tout ça, les Moi, ce que je veux d'abord dire, euh, euh, déjà, y a un faux serviteur, un faux frère, a mis C'est pourquoi la Bible nous dira qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Ça dit, dire un y a reproduire, a vrai bon, regardez ça réponse, vraiment réponse, Pendant que je réponds, on reconnaît un arbre à ses fruits. Ça dit, on reconnaît un faux ou un, ou un vrai à partir de fruit, où que a des réponses, y a un fruit, Ce qu'on a évité, réponse, il faut continuer à faire des choses parce pas fruit Mais pas que pas nouvelle. Mais ça n'est pas de mais il a tout fond tout tout dans, dans, dans verset 15, le mm. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leur fouille. ce qui est dans le plan. Alors, Yeshua a Gardez-vous des faux prophètes, car ils viennent à vous donc en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Et nous avons O ya koye ba ke, mout ou yo aza lifo, par rapport à apparence na ye na ko sala. Exemple, mout a ko pesa bino image, lou la mo an par rapport ya maté na de fom, ma kote ya makambu sur la vie éternelle. Mais mou mouni, yana souka a. Azali na na na na, na na na na na na batik ya lou ravisseur. Oh, tu as dit que lou ravisseur, yali mouto asa ko ya pona ko ravire, pona ko botle bo, bozana ngo, pona ko arnaquer bino, pona ko zoa mbongo. Par exemple, mouta bondeli pona yo, obi ki a osengo mbongo. Za si doka ya makasi koutu yangona puisque nakati a ya ya ya il y a feuille de route au Yeshua pesa qui bailler colis na katia donc Matthieu chapitre 10 verset 8 alo vous avez reçu gratuitement donné gratuitement mais ce que moni mutu par exemple parmi bengi mona nzambe mosala nzambe prophète pasteur docteur ou bien enseignant mais tanga za ko pesa bino makamuyanza nzambe a osenga bino mbongo en retour il y a ça yeba ki asa dia faux prophète faux pasteur faux frère nandege ya mukuse alors tant que tanga na Matthieu 7 16 d'alo que donc vous les reconnaîtrez à leur fouer pourquoi puisque d'abord un ceux qui montent au un vrai frère un moi dans nos de vrai ou ton pasteur de vrai à oui qu'au coup t'en a macambuya mulité c'est pourquoi galate 5 22 deux que plusieurs que marchait selon l'esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair sous tout compte est-ce qu'on a le désir de la chair ou na quatre y a pasteur on que le vrai pasteur mais tant au monde qui est pample na quatre naier tout à nous rapidement bah désir ou on a parce qu'on a on débarrasse Galates, Galate. chapitre 5. Toujours verset. Verset 17. Nous sommes dans 16. Nabandeli. Galate chapitre 5, verset, verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point euh, ce que vous voudriez. Donc, to continues. Tu continues. tout continues. Tu continues. Tu euh, donc Galates 5, 28, et donc qu'est-ce que dit Galates 5:18 et le Bible Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, le querelle, la, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Liste est en vous rapidement pour gagner le temps. C'est-à-dire, tant que vous monde pasteur pasteur en pasteur prophète, mais en a de par exemple, impureté, impudicité, n'est-ce pas, querelle, jalousie, c'est-à-dire, l'ingate, même la catégorie, la catégorie, à musu donc à dire à montona soutenir yété pona ameka kouchaya donc ba nyu so donc à l'écart ou bien soit ton moni euh muto asanaba esprit yaba secte c'est-à-dire a komi ko luka ke ko soba ba mafuta n'est pas oui ou, donc ça na ka ta Israël pour akoi saka batu to mona naba na ivronerie c'est-à-dire ba pasteur moussou monapé avant a, a, a, a kende ko té a amélana whisky pour amataliboso de façon que a apter no kambu sans que abanga bien sans que ayo ka bref ce sont là de fruits qui montre que celui-là est faux, pasteur mais faux serviteur. Voilà. Hmm. Effectivement, je crois que là, à -là monde, les gens, hein? les gens, ils dit bien au fond, je ne pas, faux. Mais il y a même que je me suis dit que je me suis dit que je me c'est je me a dit que je je je que je que c'est pourquoi je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Ok. Donc, okay. Acte des apôtres avant de répondre. Acte des apôtres. Acte des apôtres. Acte des apôtres. Chapitre. Chapitre 2. Verset 44. Voilà. Donc, dans le Apôtres, chapitre 2, verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Donc, tout en commun. Et tu continues à 45. Ils vendaient leurs propriétés et, et leurs biens et ils partageaient euh, donc, le produit entre tous selon le besoin de chacun. Voilà, nous temps. Apôtres, chapitre 2, verset 40, qui est assez pour comprendre. Alors, les gens qui ont été dépouillés, ils ont été dépouillés. gens qui ont été dépouillés, ils ont été dépouillés. Ils ont nouvelle alliance, Même alliance, Pour Ils tout le monde des Apôtres chapitre 2, c'était comment Il y a une propriété bien à Bango. Il y un bongo na Bango, il y n'est-ce pas Il y a un apôtre. Et puis l'apôtre, il y ensemble, selon les besoins de chacun. Ça n'avait rien à voir avec que nous continuons. Exemple, on peut se exemple un exemple. Il y de de, a des pasteur, soit disant, dans l'église, église sont en Somba ou Tonga c'est-à-dire Et puis, de deux, il y a il y a discuter, peut-être que les gens qui sont en ils à Mais ce qui est va faire avancer, soit disant. C'est pour dire seulement que non, et y a au façons ali koluka donc on emballer C'est-à-dire qu'on a raison de faire des Pour un en bongo. Moi, je me rappelle une fois, dans Kinshasa, dans le Kinshasa Kala, dans 2000, c'est pas, 10 ou 9, dans le Katsha a un l'appel de fonds pour un climatiseur. Tu imagines un peu. Mais entre-temps, ce que que ça, ça, ça, ça, parce pour nous, nous avons pas de qui bango, des gens qui ont des gens qui pense pas que qui pas des gens qui des gens des gens qui ont des gens des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui des gens qui ont des gens qui n'a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui même, au moins, on que nous avons dit que nous avons soi-disant, nous nous avons nous nous avons que nous comme que nous avons dit que nous avons dit que nous c'est comme si un pas dit que nous que que que nous bah, on va dire ceci, mais on va dire ceci, mais on on va dire ceci, on à internet mais ce on c'est pour dire que non, ils business, pure, donc pur et simple, business, Et donc, on a la, la plupart, ceux qui sont bah, 100, na 100% na peut 99,9% bah, pour ça, pour business. Voilà. Voilà, donc, nous avons a un peu de temps, a un peu de temps, il a un me de ça c'est y de temps, il a a exemple, n'azaki un a après, on a dit, moi, je suis un bon donc moi, je suis un bon côté. donc je donc je suis un bon côté je suis suis bon je suis un bon côté je suis un bon je suis un bon côté je suis un bon bon bon côté bon si vous avez avoir un cœur qui ne partage pas, fait. tu ne peux pas avoir un cœur qui ne partage pas, en fait. Si un cœur qui ne partage pour un berger, pour un et c'est toi, en fait, qui devrais, je vais dire, paître le troupeau. Mais comment est-ce que et le contraire Au lieu de berger allier sa brebis, et comme il faut aller à berger. au moins ce que ça dire que... Mais il y a s'arrêter. Ce qui est mon s'arrêter, je ne pas tromper la vigilance de façon. Il n'y a pas de paix. moi Il faut te Il Il D'info, euh, euh, euh, donc pasteur A, n'a qu'à Europe Awa, euh, a sali séminaire Mokoboye, et puis euh, pasteur ou ki, ayaki, ba, ba ka, oh, non, Moussa Outeki Côte d'Ivoire Ayaki, bas bas s'imbongoné simbongo nezaka, non, bosunga moussa lanzambe, a outi musika bonabo tout ça. Bas sangu simbongo, on a bâti en euh, a qu'à les soi-disant moussa lanzambe Outeki, donc Côte d'Ivoire, ce Cameroun, ne sait plus. Alors, et sali que, euh, Moutou Asim Barambongo, c'est lui qui m'a qui, qui, qui, qui qui relaté l'histoire, en fait. Moutou Asim Barambongo, à benge n'est-ce pas pasteur autant qui Côte d'Ivoire ou bien Cameroun bo à Boussani ah c'est non pasteur enveloppe nous zaawa mbongo n'est-ce pas oyo ba bat basangisaki ce que type n'a Cameroun à l'obi non euh mbongo euh, sa euh, na bon mon église nous beauable on me fait zangi mingi je pas besoin de cet argent besoin go botou na carte marbaillant il y Siko, wana, ou, anab, bata, la, kés, a donc bah dépense à église beau pe sangé le côté si comme frère on a on a go la caisse à IBC mon colle église abinou talaawa Pasteur Oyo, a l'oblique, mon arsène a besoin d'un autre, donc tu as besoin de pèser. a a capital l'autre de Dieu, Alors, ce que tu commis sur place, Pasteur, au Côte d'Ivoire, je ne me rappelle, rappelle plus. Il y a des question qui sont en Normalement, il y a des qui ça, pasteur, qu qu qu il a le Qu'est-ce qu'il a fait Abi n'a a Alors, le monsieur, qu'est-ce qu'il m'a dit Frère moi je ne crois pas que ça un bongo. Pourquoi? cest dire non, une bongo, chose. Pourquoi Mais en on a Vous comprenez? Alors, la méchanceté à a un comprendre que tu le ce sont des gens même. Je vais dire, trop sur des termes Pourquoi Batouan basse à comprendre? Coran, Voilà. Effectivement, je crois que là, il y a un peu de fou, parce qu'il fallait, c'était quand même important, comme quand il y a un parce qu'il y a un peu qui est faux. Parce que c'est vraiment un dilelo, mais il y a une question, quand il voilà, y a une question, toujours qu'on continuer, est-ce que vous pensez que le bah, message, de y a dénonciation, est au courant, penda Parce que, bon, bah, il hein? y a un peu de hein est-ce que le message, est au courant je comprendre que pas Parce pas Et royaume pas Est-ce que message de dénonciation Est-ce Bon, frère, ah na na na na passage. Je passage. Je vais vous passage. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous nous avons et puis d'office à faire partie du royaume des cieux. Mais écoute ce qui se passe dans le cas de Jean 10, 27. « Mais brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Ce n'est pas nos messages de dénonciation qui échangent. Donc, naturellement, non c'est pas ça. Si tu dis que tu tu les tu de de tu yoko si que es comme ça, bon, je ne sais que si tu es comme ça, tu sais que nous faisons des que nous faisons que tu que Bilatéral entre yo, de façon que tout ce que tu vas demander en son nom, il le fera, mais à condition que tu sois son fils ou sa fille par rapport à Jean 3, 16. Alors, tant que tu dit que non, mes brebis, donc, entendre ma voix, et que quand a dit talent pour mais ce y que to place et nous faut mais ceux qui est que moi je ce qui me fait pas mal mais ça m'étonne puisque message ma dans la vidéo contre Marcelo par exemple um, j'ai eu de, de, dok, de, dok des attaques mais des attaques bizarres c'est-à-dire pas des, a, des, des attaques spirituelles hein? non non non non été ce que a oh c'est so the... Marcelo donc à battre ma parce que soit ça c'est la parole de Dieu Soit l'évangile mais pourquoi vous ça mais ce que vous comprenez non c'est ce que bangou pasteur ce sont maintenant deux qui font que uh, parler que n'est pas influence il y a full alors tout le monde devient dire je na katia sani moko pour na biso biso vérité et ba, ba jaloux Bato le perdu, bato bali ko comprendre te baza, baza ko na salate na tu vois bref. Il faut qu'il y ait une vie éternelle, c'est-à-dire qu'il faut recevoir message sans pour autant que le messager d'abord qu'on dit messager y a de Yeshua. Il faut faut pas comprendre que pour avoir la vie éternelle, il faut passer par Jésus. Pour se passer par Jésus, c'est la vie éternelle des athées. Dans la même émission, c'est-à-dire qu'il y a un frère qui nous a dit qu'il y a une vie éternelle. Oui, parce qu'il y a une Pardon Pardon C'est il On a répondu à, que à la question. Oui, le oui. oui. Ça dit, donc, on dit que toutes les oui. questions, on a par rapport à comment faire. Ça dit, est-ce qu que y a un cas N'est-ce pas Qu'il y a un de chemin sans qu'il a passé par Jésus pas, oui. là, Par Jésus-Christ. Jésus hum. il n'y a pas un autre chemin, en fait. Il n'y a pas un, hum. un autre chemin que le chemin. Ça dit, le chemin, il y a un seul chemin. Pendant qu'il y a un chemin, il y a un seul chemin. Jésus-Christ. Yeshua. Si <coughs> bien <'est> pas Yeshua, mais avez dit que vous avez dit que vous avez que vous avez dit que vous avez hébreu. que dit que il y a des gens qui ont 4 brigands, qui au c'est pour dire que qui s'occuier pas la bible dira que non, nul ne peut euh, comment donc je au ne que ne moi. C'est lui qui est le pont pour la vie éternelle ou bien comment Mutu donc a a Lola. C'est pourquoi il est important de comprendre que à toi livre pasteur rien sur Monkeyli, Bible Genèse, Apocalypse deux fois par an. Ceux qui au pas ma Je sais pas ceux qui on répond parce que quand on a répondu parce qu'on parlait sur fanatique fanatique, on a critiqué ça dire qu'il n'y a pas passé, comment il fanatique les fanatiques sont c'est on a aussi allusion à l'interview à Bishop Chatumba. ça l'on dit déjà plusieurs fois on a parlé à alors on a dit esclave azo répéter au plus au esclave. esclave esclave on dit mon est-ce la on la si on la photo, la la la la on la la la quand il la crédit la bango, la bango, mais bisou la plus. kende, kende est-ce que peut-être madame vous peut-être je parle africain, congolais, il y a qui a dominé sur eux. On a dit, ah, pas là, on ne pas, Jésus qui faut passer directement, pas passer par Mais apparemment, il n'y a pas c'est impossible. Il faut passer derrière, c'est il y a des logos, il y a plus, il y il y a la il a effectivement parce que c'est le pas de Bon, c'est là même ce pas besoin de trois fois, puisque euh, même à ta bâton, dans, dans, dans une bouche d'un menteur il ils un mensonge bien que ça, ça, ça c'est pas grave puisque un menteur peut vérité la vérité un menteur peut mm. te dire bonjour hein, pendant la journée c'est pas c'est pas un mensonge mais comme c'est un menteur faut pas faut mm. euh, mm. crédit mais, mais pas place on a il y a solo le puisque le pomme c'est quoi frère le pomme c'est quoi il um, y a trop de sorciers, trop de sorciers dans laquelle tu as assemblé. Parce que les sorciers wana, se sentent à l'aise, ils se sentent à la place de a pasteur. Pourquoi Puisque ils attaquent les athées, c'est-à-dire, ils ne pa, savent pas, c'est-à-dire, les démons, ils e ont mis ça à peine à la place. C'est comme une habitude, au fait. Ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. C'est pourquoi C'est pourquoi il nous deux fois par semaine, voire même trois fois par semaine. Nous répété musique, nous avons une semaine pour que dimanche. Et je peux me dire aujourd'hui que depuis 2000, fin 2013, nous avons eu un plus par rapport frères. Nous avons de frères. Nous avons de ce sont des gens qui ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas encore sauvés. Puisque Yesu a affranchi Bissot. Donc, a libéré Bissot. À l'onglet, nous avons C'est-à-dire charge Yamoukili. Il nous a fait sortir, n'est-ce pas, de la boue, Place Tozalaki. Il nous a fait sortir, n'est-ce pas, dans le système philosophique qui Mais comment ils salamina tous Enfin, au ne peux pas comprendre que un monsieur comme euh, comment s'appelle euh, Denis si c'est un escroc. Comment tu peux pas tu peux pas voir ça C'est qu'il y a un problème. Soit tu fais partie n'est-ce pas de ce monde de la ténèbre, il y a, ou bien on a totalement monde, a chrétien. bâkretin. Au Donc bref, Mindele, au fait n'était donc trop, toi frère, la majorité oui. Mindele, la ma, majorité oui un peu na moi euh, sens il si ma euh, y a sont pas. des toi il y a il y a cela il mm -hmm. y a années il y a, y a pour là, il faut ma secte aussi <cười> y y y hum. hum. ma secte na bangou, tu vois ce que je veux dire comme na africain tu a n'est-ce pas il y a église. il y a je vais te dire je pense je t'ai déjà dit ça que autant euh, qu'on a na, qui, euh, na Allemagne, Sika. je priais en fait dans la au bonna de l'église baptiste et puis on azo sous pas congolais comme ça l'après-midi c'est-à-dire je faisais le les deux alors ce que il y a il y quelques années par exemple exemple à Moke donc française c'est trop dit maman même puisque a déjà dans 60 ans le ça, c'est un problème, il y a autre, ça elle avait des douleurs partout, tout cela. Alors, quand tu tout ça, je a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il faisais des il a dit, il a dit, il a il y avait des gens aussi il a contacté il a a à l'époque. Et puis, a il a Uh, douleur e, oh yo, la douleur est depuis le pasteur moko suisse. Mondele, ava, ava, ava na na suisse. pasteur suisse. mundele avant avant pasteur. Il eh, pasteur un pasteur qui un pasteur qui un pasteur qui un pasteur qui qui un pasteur pasteur qui un pasteur qui pasteur qui un pasteur après, comme je t'avais dit, il faut d'abord que tu donnes 15 000 euros pour une séance. la séance. La chèque a 15 000 euros. C'est pour dire que non, même si tu n'as pas besoin d'un délai, ces choses-là se passent aussi, mais sauf que tout le monde a mis en compte parce qu'ils allaient 1 000 Bref, en général, ceux qui ont des sous-titres ont mis contenus, des contenus, des contenus, des contenus, des contenus cest c'est pourquoi c'est lui qui a Christ en lui. Donc, ce qu'on vivre ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vient en lui. d'où Ce qui le en lui, cest a de vérité, côté la vérité. dans la chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous le joug. N'est-ce pas de l'esclavagisme bien le contre la contrainte de d'un d'un d'un esclave c'est-à-dire ceux qui osent dire que tu es déjà sauvé osent dire que Nzambe a c'est à bikisayo tu peux jamais alors jamais que ça marche arrière pour battre un donc basaka na yo donc c'est pas ceux qui euh, répondent à cette clé fort bon les réponses ils sont ils sont ils sont clairs bon on est on bien en magie bah ben la ben magie tout ça bah ben, ben, Simba wakis na bangou mais c'est aux autres penser c'est par l'inconscience. Il un peu envoûté la major pasteur. Il pour Parce que si tout l'église, il faut passer à arriver au miracle. spectacle, miracle. guérison, Alors, tu ne penses pas que c'est aussi un envoûtement où ils ont capté aussi le Bon. Question claire, réponse claire. Oui, les enfants vraiment. Mais pourquoi en vous et quand il fait à l'île de C'est ça. C'est pour dire que non, na kat na biso, tu sais, tu sais. Bah tout, les gens oublient l'importance il a Mutu. Ah, au moins na kat na biso. Même Zambé, ça on a droit qu'il y a ce biso te boye. Mais les tu comprennent pas. Voilà. Ça dit Zambé a salam Mutu à penser hein, n'est-ce pas c'est un peu le choix. Je me tiens à la porte, je frappe. Tu imagines mm. un peu C'est-à-dire que quand tu as choisi de je me tiens à la porte, je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai. C'est-à-dire que y un mm. Mais si tu as dit peu au combien niveau, il y a pas séduire. de Il y a un peu de choses. Je tu as un peu de Qu'est-ce que c'est ça pour un autre Dans le d'exemple, il y a un fanatique à Marcelo, non vous t'êtes apporté bango bango bon n'est-ce pas y a situation en on syndrome de Stockholm. vous ça un c'est ça en fait ce qui se passe dans des vies il y a Uh, Matthieu 24, et 11, mmh. et le Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. La séduction. Les gens euh, veulent, les frères Alain veulent euh, donc euh, mmh. euh, euh, voir pour croire. Mais c'est D'abord, il faut que tu aies mon Non, mais non. Avec Dieu, il faut d'abord croire et tu verras. Mais ce, ce monde, plus, monde, il a, monde, que au monde monde que pasteur m'a béni a que que garçon la les avertir. tu as ce que nous sommes en train de faire là. École, dit, école à guérison. C'est terrible. École, école à guérison. École à Je guérison. Que, frère, école de guérison. Voici <rire> yes, hmm. si les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, hmm. ils chasseront les démons, ils guériront les malades. Mais ce qu'on y a, c'est l'école par école de guérison. C'est-à-dire, l'école où a. Je ne sais pas. Est-ce que va a fait un médecine. Il y a Puisque déjà, quand on que que mais venez, vous allez voir les miracles qui vont s'opérer. » Comment il y a des miracles qui vont s'opérer avant Comment a Et pourtant, les miracles le miracle ne peuvent s'opérer que ceux so qui ont des miracles qui faut s'opérer dans la carte de l'année ont la foi dans la campagne de Nzambé. Il y a une personne qui dit « Que cela soit fait selon ta foi. So » Ceux qui ont la foi dans la en de Nzambé, ont la foi dans la campagne de Bref, je veux dire que, batu Mingi, se laisse Ceux so qui ont l'envoûtement, ce qui ont l'envoûtement, ce qui l'envoûtement, nous avons besoin d'aider, mm. C'est okay? so ma, Mais il aussi que a non, non, à il y un l'église. Il Bateau, tu vas payer à 150 euros. Tant que vous avez un dako, vous avez eu un tour Après, moi, si payer ça. tu un peu plus moi, ce qui a tu ça que moi, tu vas payer ça. un peu de temps, un peu de temps, un de payer un un un de un de Okay? C'est pour dire que non, ce qui est dans le c'est un bon bâtiment. Peu importe les raisons que peut ça. Ce qui est le bâtiment, c'est qui est un bâtiment qui est un bâtiment tout est un bâtiment qui est qui bâtiment tu pourquoi? Puisque il y a des gens qui ont ont a des gens qui ont un combat Donc, Oui, la, la comprendre très bien. En fait, bon, c'est vrai que le travail est amené à Mais si vous avez vous par habitude également. et si vous bon, pas kete, aw, c'est aussi le problème. Vous m'avez a bon la semaine, trois fois, comme que Comment est-ce <cute refreshed>. <face> de de la... que tu as dit que tu as dit que tu que dit que Ha, avant, haven, ha, to to on est au bord de l'eau. Avant aussi, on bougeait au bukeboy ils ont la mis ça. Les gens qui sont déjà la les gens qui sont déjà ancrés dans la les gens gens qui sont déjà gens qui sont qui déjà déjà gens qui sont gens qui sont ce qui m'a passé par la nouvelle naissance. Il va il va même pas dire que place à aucun de place c'est pour dire que non même d'ac ne peut pas place. Ils place c'est pour dire que tu pas tu peux pas tu peux plus vivre bien solitude. solitude Non, moi je dis que il uh, y a d'autres frères qui ont été depuis la et puis ça, ça ne manque pas mm. les assemblées là. pourquoi Parce que n'as pas qui t'a mis nous toujours qui de ce qu'il faut c'est ça bilan c'est comme si aussi, classe comme exemple classe, classe, classe, classe, classe, il y na classe pour faut être un mécanicien mais ni tournevis ni pince ni batterie ni moteur on a classe pour na pour mécanicien une année deux ans mais quand même il faut la mais finalement classe on a mécanicien classe solo pourquoi chaque monde a coup d'aco a c'est long que le salut est individuel il n'y aura pas de raison pour nous dire Non, mm. tu vois, Nzambé, je n'ai pas quitté, quitté la place qu'on a été plus que dans mon équipe. Ce n'est pas une raison. Sans la place, tu as perdu, je vais dire, deux ans, trois ans, quatre ans. Au moins, il y a y a Et je vais dire ça maintenant aujourd'hui. Il y a un frère. Il va se reconnaître. À Zamoutu, à Branam. Le Branamiste, en fait. À Botama. Kola Kuna. Mais un jour, il m'appelle pour me dire frère, j'ai besoin qu'on parle on parle sur quoi? Non, tu to, a na na a des choses. On a non non non tu dois faire quelque chose pour ta vie éternelle. Tu vois ce que je veux dire? ignorance, ouais. ans. 15 ans 20 ans bon mais maintenant il faut je ça que je effectivement je travaille ça il a ma on parce que la bango expliquer ça bango mais caca. frère Jésus Christ l'a mais je ne sais pas si je peux dire que je peux dire de je je que je que je je que que je que je <ride> <bola> <hier> <ga> non, oui, je on dire que ça a été Ça Ça Ça a été un a, à à yeah. à am a oh, -e -ma la donc, je pense que rapport réponse un Et comme je disais, que ce qui est de la vérité, la vérité Donc, Jean 8 Donc, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Or, celui qui est déjà affranchi, veut dire pas est libre. C'est est libre, libre, ça veut dire, vous n'avez pas à je pense que la responsabilité, non non pas je la et ça, c'est que gens On a qui mais si pas de et si tu n'es de et si tu de se faire, et si tu n'es pas euh, le corps que pas chaque dimanche, et puis après, euh, ce pas bien euh, pour la vie na e, éternelle. Voilà. Effectivement, nous avons émission Donc, tu es là qui a faux serviteur de Dieu, malgré ma dénonciation, malgré donc tromper de nez, plusieurs fois, malgré le scandale, scandale. Fidel fidèle basalé kaka qui qu'est-ce qui fait que ils ont toujours là toujours continué continue malgré tout, mais mes frères parce que yo parce que tout le monde émission est dans parce que nous toujours nous conclusion qu'est-ce qu'il faut parce que toujours ça la est-ce que encore il faut ça la pour que bato la bayoka ou alors que l'homme ni peut-être est cingé pe bango bas ça la bango moko bimba bongo mazou gabiso le lobe mais peut-être bongo bimba pe le lobe et l'homme ne voyait pas bongo le lobe mais que nous voilà pour bimakou la force la boue force la boue parce que moi super à la force maigna bimba mazou courapis qu'au bimati c'est l'homme mozaga retire ni gagaye mazou est babeté l'homme comme mozani qu'est-ce qu'il faut faire bon en fait guy l'homme qu'on a cingé la bande est comme bas le lobe la vie éternelle, est décision Mais de euh, a deux choses. qui qui Il qui et le comité Balezali, miracle apparent. C'est comment? comment Si presque les dans le temple, ils ne pas le le pas ne pas le comment ça s'appelle Francis Tatou, Bongo et puis tant d'autres quand ça spécimen mais pour n'importe bacino Bongo pour n'importe séduire binou parce la musique qui toque pas Mani Marcelo musique musique qui de donc des lumières ba de baniba donc mine d'bleu il y a il y a rose pour n'importe quoi tirer n'est-ce pas attention la Bino, de façon que botique à la place Juana entre temps on a passé à non je vous aime beaucoup mes enfants pour séduire non. et puis après beaucoup on appelle miracle par parents et salami au milieu miracle il y a il y a à vrai ecosale ecosale malango mais ce n'est pas ça qui c'est qui compte parce que Yeshua le bien dans Matthieu 7 21 22 23 que non donc au dernier, au dernier jour plusieurs viendront et diront nous, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom et je leur dirai que je ne vous ai jamais connu et lui bon attends attends tous les miracles mutuna kufaki à la mouche c'est pas ça qui compte ce qui compte a dit que d'abord youlandabiso est-ce que tu comprends que là où tu es, on est en train, n'est-ce pas, de te séduire Est-ce que tu comprends que là où tu es, ils sont en train, n'est-ce pas, euh, comment dirais-je, de faire des miracles pour nous garder, n'est-ce pas, ni eh, ni euh, Quelque part, Yeshua a Banatan rapidement, dans Matthieu 11, euh, dans Matthieu 11, 20, Yeshua a dit, alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Parce qu'elle ne s'était pas repentie. Ça dit Yeshoua déjà à l'époque ils étaient déjà confrontés au même problème Tillelo. à l'angol Ça dit les gens voulaient voir des miracles mais ils voulaient pas se repentir. Bon quand elle selon on a qu'à Luc il a dit donc lépreux au bas qui vers Yeshoua pour n'abaisser à l'oblique en bango. C'est pour dire que non la majorité de gens dans ce monde sur 7 milliards de personnes je, je, je ne sais pas ce qui aime hier au na c'est pour dire que non c'est vraiment difficile de convaincre le Saint Esprit Yemoko à tient ma c'est pourquoi moi je te demande toi qui m'as suivi peut-être question Moko question peut-être est-ce que donc si tu as des questions pareilles des pareilles questions au comme d'habitude, on aura le temps d'en parler pour que à la na de façon que mais Merci, frère. Merci, frère Kachisha. Donc, il y a le Donc, il y a Donc, des Donc, il il y a les Alliés ont à faire parce que ils ont continué je pense que les toujours, donc je crois que message continuer as la et Lilobasouk, Lilobasouk a pas tous ça Voilà, Sous merci beaucoup frère Alimia. Euh, Lilobasouk, mm. on, on a presque tout dit je pense, au Zambachèri dans 4 juicots. Essentiel. Matthieu 24-24, on ne sait pas comment on a un mur, na a un petit souci qui place, Nini a un salon comme Matthieu 24-24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Même les élus. Hum. S'il euh, était possible, même les élus. Pourquoi Abibongo Même les élus. Place, voilà. Celui qui est élu ou celle qui est élu, et pas Nzambé, diable, antichrist, misalama bah, faux prophète, c'est bah, oui, séduire les, les pourquoi? Puisque, au commis, déjà, moi, n'en zambé. Or, lorsque tu deviens enfant de Dieu, c'est pour l'éternité que tu restes enfant de Dieu. Pour nini, même dans le cas de mon Kili, tout le monde a tout le monde a dit que tout a dit que ex-papa. Si le papa a dit une fois, il a dit que le papa a dit que c'est un papa. Mais pas un zambé, ce n'est pas ça. Pas un zambé, n'est pas un zambé. Il a dit que c'est un fruit. Il a dit que c'est Et tu verras la gloire de Dieu. Et puis, c'est pourquoi Yeshua dira que. Cherchez d'abord le royaume et la justice et toutes ces choses. Misala, ma bala, ma bota n'habitez promotion. Donc, eh, fait. Uh, <rire> si, ça va mm. la Partout à travers le monde, tout comme la soukat, tout le mercredi prochain, on rendez-vous dans le bichot comme d'habitude. Merci beaucoup, madame, jusqu'à vous A très bientôt, merci.